Bon, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer que le scalping en fait est un trading bête. Bête pourquoi Parce qu'il ne faut pas réfléchir, il faut simplement appliquer une méthode, attendre que les indicateurs vous donnent des bons signaux, et il ne faut pas se prendre la tête, il faut se déconnecter totalement et appliquer à la lettre la méthode que vous maîtrisez et qui vous permettra de faire régulièrement des gains. Donc il faut patienter quelques secondes ou quelques minutes le temps que les indicateurs vous donnent les bons signaux et à ce moment-là, vous prenez un trade, vous le coupez rapidement dès que vous êtes en gain ou si vous êtes en perte, vous coupez rapidement également et à ce moment-là, il n'y a pas d'autre souci à se faire. Vous devriez être gagnant si vous avez une bonne méthode de scalping euh, qui vous donne des résultats réguliers. Donc il ne faut pas du tout intellectualiser le trading, il faut vraiment vous rendre compte que vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Il vous faut simplement arriver à avoir une bonne technique, une bonne technique qui vous permet simplement de savoir interpréter des indicateurs. Et ça, vous la trouverez dans ma formation au scalping, vous avez un lien ici au-dessus. Et là, vous aurez les indications de comment fonctionnent certains indicateurs et comment vous pouvez interpréter les signaux que vous donnent ces indicateurs qui vous donneront une probabilité de réussite de 90% à 100% tous les jours. Donc bien sûr il faut se positionner au meilleur moment, il ne faut pas être impatient mais il ne faut pas non plus trop intellectualiser, ce n'est vraiment pas nécessaire, il ne faut absolument avoir aucune connaissance extraordinaire en économie ou en quoi que ce soit, simplement appliquer une méthode, un enfant de 10 ans peut y arriver, je l'ai testé avec mon petit-fils. Donc vous avez possibilité d'apprendre très rapidement et de manière très efficace une méthode de, de trading qui est le scalping et donc qui vous donnera de très bons résultats très rapidement. Normalement vous devriez pouvoir faire ça tout à fait sereinement sur un compte de démonstration donc avec de l'argent virtuel et arriver à avoir dans les, dans les premières heures même d'application de cette méthode des très bons résultats. Donc euh, vous pouvez acquérir cette méthode de scalping euh, rapidement aujourd'hui et vous mettre au travail, Regardez les vidéos et normalement en une demi-journée vous aurez maîtrisé cela et vous pourrez déjà tester cette méthode sur un compte de démonstration avant de passer sur un compte réel. Donc Le gros avantage du scalping c'est que vous voyez très rapidement euh, les résultats puisque vous pouvez faire 10, 20, 30 trades euh, sur une journée ou même euh, plus, il y en a qui font 400 trades sur une journée donc en scalping. Donc euh, c'est une méthode qui vous permet euh, d'avoir très rapidement des résultats, de voir si vous la maîtrisez très vite et ça vous pouvez le faire bien sûr d'abord avec de l'argent virtuel et une fois que vous, avez, que vous arrivez à avoir 85, 90 ou 100 de trades gagnant à ce moment-là, vous passez sur un compte réel de 500, de 1000, de 5000 euros, comme vous le voulez, et vous verrez ainsi votre capital augmenter très rapidement et obtenir donc des résultats réguliers. Le gros avantage d'une méthode de scalping, c'est que ça s'apprend très rapidement, du moins quand vous avez une bonne méthode de scalping. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Abonnez-vous ici en dessous et cliquez sur la petite cloche de manière à recevoir un email. Donc la petite cloche qui vous permettra donc de recevoir un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt, au revoir.